Qu'est-ce que tu branles? J'ai je, je voulu troller. Damien? T'es un enculé, en fait. J'ai trollé. T'es un enculé Non mais c'est bon je retiens gunard je fais plus rien à les bottes voilà Putain mec j'ai cou 10 bornes j'ai plus de jambes Pourquoi tu t'es du mal comme ça Ah oui si tu veux pécho euh, C'est où A Ouais faut que je faut que je pécho C'est euh... où A Bah si on va sur A mec euh bon, allez A ah. De toute façon, ils vont tous aller sur C C'est pas dit hein Par contre si on va sur A faut faire hyper attention d'accord mec Un peu comme un bite Attention, attention Captain Jack, eh hey, oh. Captain Jack man. Bring ouais, me tu back to Ratard <rire> <rire> Eh bon. ouais, je suis à 30 Je t'ai niqué je suis à 42 Attends j'y monte hein 40 Oh putain bonsoir ça m'est mis 46 47 40 attends. Oh bâtard 48 ah, oh, oui. 45 49 50 Oh putain j'ai pété les 50 Oh j'ai pété les 50 <rire> 54 Oh putain mec ça va trop vite <rire> Ah mais c'est pour te laisser un peu une petite chance d'arriver. Oh, bonsoir la bonsoir, bonsoir la... ah, Comment t'allais vous là, là, bien ici, la je suis en train de danser, j'écoute la musique enfoirée ouais. <rire> Je crois que ça va faire avec vous la troisième fois qu'on le met la filet c'est pas. Ça... Y'a un mec sur le euh, point Y'a un, un mec sur point Il est où J'sais en oh, Je sais pas comment il merde Eh hey, vous avez mes bordels hyper plafonnés <rire> Pas de mec sur le point qu'est-ce qu'il me fait chier connard je sais pas il m'a semblé, j'ai vu le point disparaître pendant un certain temps. Parce que t'es es un peu... Hein Non mais oh. Je me dis Ils ont privé. Je me casse dans le hangar qui est à ta droite là. Si je peux rentrer. Moi ouais, je me fais une petite marche arrière ici. Ah ouais, c'était un peu... Ah bah je suis repéré par un KV1. <rire> ah oui le gros machin là, la petite maison dans la prairie. <rire> Pardon. Le, de, côté, de quoi la musique hein mais tu fais clic droit sur le bot sur le bot et tu bouges son son je, vais la musique. je suis mort gunner à, à, à ta droite il y a comme à droite 2 3 4 qui ont l'air vénère j'ai plus de tireur, hein. ils sont spot en tu les vois, les deux bien joué un de moi non je m'en un tir la tirée, si je peux euh, moi je suis mort aussi mais... je peux te souvenir le but Nato, il est où le Nato là euh, Tu vois quand je te disais qu'il y en avait un sur le point mec Il s'était planqué Non il est arrivé. joue avec... Pardon. Ouais t'as compris moi. Bon. Quoi Qu'est-ce qu'il ouais. dit Pardon T'as fait clic droit sur les racebots pour baisser son son Ouais. Et t'es content D'accord. T'es bon, content. Calme le Toguner Allez hey, il respawn on y va. j'ai pas baissé l'eau votre de volume Ouais ah, j'espère Ouais mais t'as baissé l'eau quand même C'est Captain Jack mec, ça se respecte un peu Je vous achèterai un autre PC, vous en ayez un autre côté, je vous dirai que je suis assez le mien et vous y croirez. comme ça et moi pendant l'argent j'aurai un autre PC et je jouerai mm -hmm. mm -hmm. tranquille Faites quoi hein Thunder? War Thunder On va Thunderiser un non, peu Non mais c'est marqué, c'est marqué Oh, ça me devrait dire la voir j'essaie d'échapper au kv1 gunnar mais j'ai un petit fan attends le kv1 il m'a peut-être droppé aussi là. ah non il se barre il est où le... attends il sera là-bas je t'attends gunnar, je vous donne tu, toi j'ai pas arrêté de faire du joueur contre joueur comme un gros bâtard là assez... c'est... ouais ça j'ai bien aimé il est allé moi Solitaire, en fait, ça marche bien. Solitaire, pas calme. Et en fait, ça débouche. Je le cherche au pub. T'approche Virtuose. Mais t'approche, je suis Virtuose. J'ai fait fuir Non, Gunnar il est pas loin. Il va, il va nous attendre sur A. Ouais, moi, il a reculé bon. moi. Il est revenu vers A. Ouais, il est sur... Ah non, c'est bon. Non, non, il est pas là encore. Je capture. A. Il va en venir, mais... Ce soir, je vais te faire me bourrer. Ça va être bien. Ah ouais Ah ouais. Je servais un verre, c'est moitié-moitié Sky, moitié moitié. Oh Gunner On est quoi J'en ai un peu aussi euh, pris. Ah ouais, je le vois. Vite fait. Bah oui, je t'ai pris. Je vais faire reculer, hein. Je vais péter la soudre du Il se cache ce connard ou quoi On va faire mieux, mec. Il te regarde à toi ou il me regarde à moi euh, Il regarde là-bas. Je viens de le voir. Il ouais, m'a fait le tour le connard. Ah oui, bah oui. Il... Je l'ai pété. One shot. Eh oui, j'ai les nouveaux obus J'ai les nouveaux obus Je vendrai. Ah <rire> Oui je Mais le Il y a un qui me rush par contre Ouais bah non Attends. Critique euh... Il a plus de tirard du chargeur Il de... est où En face de moi ah, J'ai mis qu'un coup, je me casse Il est spot là, le Panzer Il tire dans la conducteur si tu peux l'avoir Je peux pas, il est derrière un train à côté. Ah je le vois. J'ai plus de tireur. Tu viens de me Je peux pas, faut que tu recules. Ah mais j'ai reculé, mais il y a un Kavet qui va arriver. Euh, bot, c'est Galiganek c'est pas ça. Hein Elis Bot, c'est pas Galiganek Non, c'est un bot, c'est un truc, c'est pas un être humain quoi. Il ah. sert juste à mettre de la musique, voyons. D'accord, ah. non, non, je croyais que c'était un euh, gigolo là, qui, qui restait l'après-midi, qui s'est allumé de ses porno. bon je l'ai pété. Bien joué, mec. Bien joué, à toi. Tu l'as occupé, il m'a oublié et... Oh non, mais je lui ai mis des coups de 40 minutes. Par contre, il y avait un KV qui revenait, hein, de ce que j'ai vu. Oui, je suis petit Discord. Je sais. Quoi, pardon C'est pas, pe... pas la peine de le penser aussi fort. Mmh. Oui, non mais oui, tu te découvres Discord, oui. c'est pas grave, hein. on t'aime bien. Non, je suis Oh, Gunnar on a capturé, oh oui. Il y a un KV par contre pas. Hein. Ouais je le vois. Je vois pas. Ouais t'es évité okay, de s'exposer non Essaye de te faire de la tirer. Ouais mais moi s'il si met une si balle je suis mort. Hein. Occupe-le. Ouais, critique. <rire> Moteur, radiateur. Il t'a eu Non, il m'a eu. encore en vie toi ouais mais dépêche-toi moi il va me shooter ou tireur chargeur classe du canon il est en feu en plus hein. j'ai sur le côté par contre c'est un peu chaud mais... oh il se retourne oh il se retourne oh, j'ai que 2 sept... là. il va m'ouvrir hein, connard comment t'as fait pour pas l'avoir mec mais je sais pas il est encore en feu mais oh, en fait. j'ai sur le côté connard bah ben oui, sur le côté, c'est où il y a moins de blindage. C'est bon, il est mort. Il était en feu, il était mort. GG Gunner. T'as envie, toi, c'est bon Ouais, ouais j'ai plus de... J'ai plus de chargeur. T'as envie, hein, on me casse pas les couilles. Ouais, j'ai plus de chargeur, j'ai plus de charge en repas, mais j'ai plus de moteur non plus. Gunner. Faut arrêter. On a tenu le point à deux depuis, depuis le début. On peut pas d'en plus tout avoir. J'appelle un même d'équipage T'es hein. 34 en approche Merci à droite. Pour pour là. Il est mort <rire> Il a fait un dérapage mec il s'est pris nos opus sa mère oh là là. J'ai record Gunner, je suis désolé, j'ai record. <rire> j'ai record les dernières minutes, je sais pas depuis combien de commencé la game, mais je pense qu'on est bien là. Je me pas rentrer Gunner, je me suis enculé. Ah non, attends. Moi j'ai reculé, moi je. Je suis bloqué, je voilà, bon. me suis pris Voilà, c'est bon, je vais me débloquer. Là, voilà. Voilà. Je reviens aussi. Couvre mon cul. Hein. Couvre ma retraite. C'est marrant j'ai plus de, dans... de chargeur sur la gauche du canon Mon mec il est tout seul à tourner le canon La manivelle elle tourne dans le vide ouais, J'ai remis mes trois membres d'équipage pour euh, reprendre un peu de... Toi tu cours, tu, tu, as, tu as une visée sur quoi là Tu peux tirer la mitrailleuse là où tu regardes Moi je tire, euh, je surveille surtout les airs mais je peux... Ah. De quoi t'as la DCR là Non Oui Mais t'as perdu tes deux chars j'avais envie de sortir la DCA, je l'ai pas upé. Mais t'es sérieux T'es parti à la DCA depuis tout de à l'heure ouais, ouais. T'as fait un duel, t'as fait... tiré le caviar fais... avec une putain de DCA abruti Eh oui Et c'est passé, non Tu m'étonnes que t'étais à moitié mort, enculé ah, oui, oui. Sinon, le il serait mort avant que t'aies le temps de le toucher. J'aurais mis un obus dans le bas de caisse. Ouais ouais. J'aimais bien en face. Ouais. Il m'avait pas encore vu. Quoi Qu'est-ce qu'il y a bah rien. Quoi GG Voilà. La meilleure escouade <rire> Je suis 4, t'es quoi toi Je suis 8. Ouah Gunner tu me déçois.